Bonjour à vous Bonjour sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils Eh bien, vous êtes avec Yushka Et on va faire un nouveau radio crochet taroscope, là Voyez, avec le verso Bonjour les Verseaux! Bonjour, bonjour, bonjour Bonjour à moi également Eh oui Eh bien, je suis verso, comme vous <rire> Alors, on va voir ce que nous propose, donc, notre taroscope pour le mois de, de juin, juillet, donc c'est à cheval, hein, vous savez, euh, 2018. Hein, donc, hein, vous voyez, alors j'utilise là mon tarot, c'est le tarot des cinq soleils, c'est le mien, c'est un tarot cabalistique euh, que j'ai construit. Hein, donc, parce que je travaille avec la cabale, mes amis. Hein, voilà, tout simplement. Alors, il y a des tas d'inscriptions qui sont marquées dessus euh, parce que c'est tarot. Euh possède euh, des énergies, enfin disons, il y, y, a, y a plein de marqueurs, c'est-à-dire euh, que ce soit les jours, les mois, les énergies, c'est-à-dire le feu, euh, l'air ou quoi que ce soit et tout. Euh, donc, euh, tout, toutes ces énergies, euh, toutes, euh, que ce soit astral ou alors euh, de feu, d'éléments, donc, euh, sont inscrites sur ce sur ce tarot. Alors, il euh, y a une carte qui a sauté et elle est en plus voilà. Je fais très attention, normalement, pour ne euh, pas faire ça. Mais, paf Elle a sauté. Voilà. Alors, je l'ai mis là en plus. Tout simplement. Normalement, je ne sors que quatre cartes. Hein? D'accord Alors, nous allons voir. Donc, celle qui a sauté, c'est la carte de Vénus. <rire> euh, donc, portée par la carte, le nom, c'est Eldorado. Ensuite, vous avez la carte de... Une carte saturnienne... Euh, qui porte le signe du Capricorne, elle s'appelle le Bédouin. Ensuite, vous avez le soleil, nous avons le soleil. Donc c'est la carte 11, là, qui s'appelle euh, Maîtrise. Euh, juste à côté, c'est Mars, donc euh, Mars, avec la carte le Sphinx. Et ensuite, c'est une carte élément, donc, qui, élément R, donc, qui s'appelle « Le chef d'orchestre » et c'est la première carte donc qui euh, désigne un petit peu euh, l'unité, le rassemblement, rassembler ses, ses idées, ne pas se disperser et tout. Alors, j'ai tout de suite regardé ça avec, disons, celle-ci. Il y a une chose qui se passe, c'est que quand il y a ces deux cartes, elles sont magnifiques, mais à partir du moment où on évite la colère, hein, parce que euh, cette euh, carte Eldorado, lorsque celle-ci arrive, le grand conseil, c'est de ne pas parler mal, de ne pas le voir du mal. Il y a l'œil là, là aussi, donc euh, de ne pas euh, d'être euh, quelque part euh, spectateur, mais euh, pas spectateur froid. Parce qu'il y a le soleil, donc naturellement ça désigne le cœur. Donc il faut avoir énormément de chaleur hein, dans, dans, notre, dans dans la vie là à l'heure actuelle pendant un mois et garder ces énergies naturellement. À chaque fois c'est une c'est un apport d'énergie. Il faut s'en servir, il faut comprendre et il faut naturellement tout au long de l'année essayer euh, de fixer certaines énergies qu'on qu a pu disons euh, capter, comprendre et qu'il faut faire par la suite pousser naturellement. Hein. Euh, voilà, c'est une prolongation malgré tout, hein, dans le temps. Hein. Chaque mois apporte une manne euh, qu'il faut euh, faire développer hein, au, fu au fur et à mesure. Alors, eh bien je vous rappelle que ce tarot, c est, c est, donc comme je vous l'ai dit, c'est le mien, et que vous pouvez le trouver sur mon site. Euh, www.tarotdescinqsoleil.com Voilà les amis, pour, euh, pour la pub, on va dire, pour la pub. Alors, donc on a vu euh, la fameuse carte Vénus, là, qui, qui avait sauté, comme je vous l'avais dit. Et donc, il faut élever quelque part le discours, on va dire. Même le discours euh, euh, intellectuel, là, il, il a lieu Parce qu'on parle de discours de cœur, c'est-à-dire voir euh, ce qui se passe, être également témoin, disons, de l'époque dans laquelle on vit, regarder tout ce qui est écrit, également toutes les actualités, parce que ce sont toutes des cartes qui parlent beaucoup, également, disons, de l'actualité. Donc, il faudra être, euh, quelque part, euh, vigilant, vigilant sur ce qui se passe. Dans le monde, les médias, les annonces, voilà, comment c'est décortiqué, est-ce que ça a été déformé ou pas. Euh, il faut avoir un certain recul, s'élever, euh, comprendre qu'il peut y avoir aussi un esprit de manipulation pour faire monter un petit peu la sauce. Alors, beaucoup de calme de façon à voir les choses tout à fait paisiblement, attention, hein, parce que très vite, euh, les Verseaux sont emballés. Hein, ils sont emballés dans le sens où on a envie euh, de participer, de faire, etc. etc Mais là, euh, à partir de 2018, euh, le, sachez que le Verseau est la 18e carte. Euh, les versos sont fortement impliqués naturellement dans ce nouveau mouvement de 2018, sachant que la planète Uranus, hein, naturellement, vous, vous avez entendu peut-être euh, sur certaines de mes vidéos où j'en parle, a un impact en ce moment, disons, euh, dans le signe du taureau. Et le signe du taureau, c'est un signe... Euh, « Amis, allez voir mes vidéos concernant ça, je ne vais pas refaire ça, euh, mais euh, il faut, euh, nous, en tant que verso, mes amis, on a, on a des grandes capacités à pouvoir extrapoler, à pouvoir un petit peu survoler les choses. » à ne pas s'impliquer justement ou alors quand s'implique, on risque d'être, disons, des meneurs même extrêmement virulents. Donc non du calme, du calme, revenir calmement en soi, dans le cœur, euh, contrôler justement euh, toutes ces choses et de voir euh, du début jusqu'à la fin, disons, où on veut peut-être nous emmener, parce qu'il y a quand même euh, des pressions extérieures euh, qui, quelque part, risquent, quelque part, de nous exciter, hein, euh, avec notre bon cœur, hein, quelque part, euh, le côté très fraternel, on vient en aide, etc., etc. Beaucoup de choses, c'est très, très naturel. En général, c'est quelque chose de naturel chez les Verseaux. Ce qui n'est pas naturel euh, chez, chez les Verseaux, c'est de d'avoir cette juste mesure et de pouvoir s'impliquer dans la vie en juste mesure, de, également de pouvoir se faire comprendre, parce que bien souvent il euh, y a un décalage et il faut dire une chose que les, euh, par rapport à la société ou au, au, au mouvement de la société. Euh, le Verseau, il a toujours quelque part, euh, parce que justement, il est très léger euh, dans le sens euh, spirituel, il a, donc il, il, il projette très facilement, il voit très facilement, disons, où ça peut aller. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont toujours réactifs, et euh, quelque part un petit peu euh, modernes et décalés par rapport aux autres. Et il y a du mal, il y a parfois, disons... Euh, par rapport à la communication, parce que ça c'est une vraiment une carte de communication, ça c'est vraiment la communication, et il faut apprendre, disons, à euh, se faire comprendre. Alors pour illustrer ça, euh, je vais donner par exemple le langage des tout-bibles, le langage des notaires, le langage de tout ce que vous voulez, il y a un espèce de jargon, ben, le, le, quand il nous parle, on, si on n'a pas fait des études, on comprend pas. Bon, Le verso, il a une particularité, c'est lui de parler de choses, qui comprend, qui sent, mais qui ne sont pas encore là. Donc les, jeux, les gens, quelque part, ne comprennent pas de quoi on parle. Vous voyez, et il y a un peu cet énervement, parce qu'on est des, un peu, enfin moi personnellement, on m'a dit, oui il y a les cartes qui bougent, ben viens à la maison, tu verras comme ça bouge. <rire> Non mais, je vous assure, vous allez voir comme ça bouge. Donc là, au contraire, il faut un peu se poser, euh, ressentir, disons, très profondément ce qui peut être, vous voyez, c'est un chiffre 4 là, ce qui veut, peut être concrétisé, on va dire avec élégance, vraiment tout à fait élégance. Alors évidemment... Et là, je vous remets encore ce, ce, ce, le point, là, sur cette, sur cette carte qui est, qu est le Capricorne, c'est un autre signe saturnien. Et le, ce signe saturnien, figurez-vous, il a quand même la planète Saturne dans son signe à l'heure actuelle. Donc, quand on sait ça, on sait que malgré tout, le conseil, c'est de maturer, et d'apprécier justement tous les ralentissements qu'il peut y avoir dans la vie alors que le chef d'orchestre qui est ici est, est une carte qui ne demande qu'à foncer, à bouger, à pouvoir s'exprimer. Donc attention à tout ce qui pourrait être comme, euh, pris comme décalage dans la vie. Il faut apprendre à se mesurer, à descendre, à s'imprégner correctement euh, de toutes les choses qui arrivent, à apprendre à communiquer avec euh, euh, l'entourage, à pouvoir nous-mêmes intégrer une forme, disons, de, de dialogue, de vocabulaire, de même d'exemple, on va dire, même d'exemple simple. Euh, être, descendre, descendre, euh, c'est descendre, vraiment... Euh, euh, Appliquer dans la vie ce qu'on ressent. Et ça, pour les versos, c'est vraiment un challenge. C'est vraiment, vraiment un challenge. Voilà. Alors, euh, eh bien, pour résumer, disons, ce mois, de, ce mois de, qui, qui, qui va arriver là, qui, qui, est, qui est en cours, euh, il faut tout simplement euh, essayer de se mettre à la mesure d'un enfant. Comme il, voyez, comme il peut euh, comprendre les choses, à la mesure de, de n'importe qui, il faut se mettre, disons, au pas, au pas des personnes qui nous entourent. Hein. Et euh, ne pas euh, avoir... Euh, c'est toujours le cœur hein, qui doit parler. Hein. Je, ça, je vous dis tout de suite, hein, au départ, c'est apprendre, disons, à, à aimer, et puis à trouver un lien de cœur dans la pratique euh, de tous les jours simple simple, le plus simplement possible voilà hein, le côté voisin voir vraiment ce que l'entourage les proches ont besoin être là, euh, pouvoir répondre c'est pas forcément au bout du monde qu'on peut donner un coup de main dans sa famille hein, hein, euh, vraiment proche c'est vraiment le, le, le message, hein, je vous dis franchement, hein, il ne faut pas aller chercher loin, il ne faut pas chercher compliqué. Voilà, je vais résumer ça comme ça. Pas chercher loin, pas chercher compliqué. Tiens. Se mettre au tempo, tout simplement, disons, euh, de, de l'entourage, hein, tout simplement. Et on recevra en retour énormément d'informations. N'oubliez pas, quelque part, cher verso de regarder les informations. Là, je vois qu'il y a des choses qui vont très certainement nous interpeller. Voilà. Eh bien, euh, je, je vous quitte là. Vous voyez, vous avez toujours la possibilité euh, de me laisser des commentaires. Je vous réponds naturellement. Je vous remercie. Hein, toujours d'être là, euh, présent, hein, euh, vraiment, euh, d'animer mes, mes, mes vidéos et de me les faire de petits coucou, de, de liker, etc., etc. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Eh bien, mes chers versos, au revoir et à la prochaine vidéo. Au revoir.